Le cray 2 premier superordinateur de l'EPFL. Il y a 20 ans, on était très fiers de ces quatre cœurs dopant ses capacités de calcul. Mais aujourd'hui, quatre cœurs, c'est ce qu'on trouve dans les smartphones haut de gamme. Xperia de Sony ou G2 de LG. Apple aussi a dopé l'iPhone 5S. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, l'ordre de, de grandeur des performances de ce cray 2 et des petits ordinateurs, typiquement celui-ci, sont équivalentes. Le dernier Galaxy S4 de Samsung est même équipé de 8 cœurs, deux fois le cray 2, pour effectuer plusieurs tâches simultanées. On est loin du mythique Commodore 64, exposé au musée Bolo à l'EPFL, où une expo, à rien provocante annonce la disparition de l'ordinateur. Une disparition qui n'est en réalité que visuelle. L'ordinateur, il, il se camoufle dans les objets de tous les jours. On a des ordinateurs dans, dans nos voitures, on pourrait avoir des ordinateurs dans nos frigos, euh, il y en a de plus en plus, mais ils sont cachés dans les objets de tous les jours. Et puis on les verra de moins en moins, parce que le but c'est justement que l'être humain puisse vivre sans avoir connaissance qu'il y a de l'informatique partout autour de lui. Loin d'être au musée, le meilleur superordinateur actuel de l'EPFL, le Blue Jean Q, 100 000 fois plus puissant, que le vénérable crée d'eux. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, on ait cette puissance de calcul dans un smartphone Alors, j'en suis absolument convaincu qu'on aura, cette puissance de calcul, entre 25 et 30 ans. Des ordinateurs de plus en plus puissants, de plus en plus petits, rien de tel pour relancer le fantasme de l'homme augmenté. Et ça, ça fait longtemps qu'on y pense.